suis bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, ça me fait rire. Vous voyez comment ça se passe en France Là, on parle de la Ligue 1. La Ligue numéro 1 en France. On te parle de la Ligue où les joueurs sont le mieux payés. On te parle de la Ligue la plus professionnelle actuellement en France. On te parle d'un stade bien équipé, avec des stadiers, une sécurité... Tout a été ébranlé en moins de 10 secondes. Regarde. L'Oxérois, il met le pénalty. Tout le stade descend. Tout est envahi. Et ça nous parle d'organisation, de la Cannes, de la Coupe d'Afrique. Ça critique, ça ose critiquer les terrains africains. Oui, les terrains africains, ils sont à améliorer. Oui, les stades sont à améliorer. Mais qu'est-ce que vous avez à critiquer là hein Vous ne voyez pas que c'est n'est pas mieux chez nous, en France vous ne voyez pas que l'organisation elle est terrible Il y a eu combien d'envahissements depuis le début de, de la saison Combien d'envahissements Combien de fois les, les, les, les mecs du, qui sont dans, dans, dans, dans les tribunes, ils jettent des trucs euh, sur les joueurs Comment on peut aller critiquer les autres pays alors que nous, en France, en termes d'organisation, c'est zéro On a vu la finale de la Ligue des Champions en France. Tous les pays européens, du monde entier, ils sont en train de se moquer de la France. Le lendemain, on recommence. T'as vu ça Regarde Bon, après, on ne va pas se mentir. Si le peuple est descendu pour fracasser les joueurs, c'est pas pour rien. Parce que là, là, regarde, je vais t'expliquer. Saint-Etienne, une équipe historique, la première équipe, l'une des premières équipes qui, a, qui est parvenue à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Hein Eux, ils ont perdu la finale de la Ligue des Champions à l'époque où les, où les cages, là, hein les buts, tout était carré. Tu vois ce que je veux dire non, tu comprends pas Tu vois le poteau, il était rectangulaire. Là, il est en mode cylindrique. Mais avant, il était rectangulaire. Et eux, ils ont trop tiré sur le poteau. Tu vois ce que je veux dire S'ils si avaient tiré sur le poteau qui est là maintenant, ils auraient eu le, euh, une Ligue des champions. Ça aurait été eux qu'on aurait dit à jamais les premiers. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Cette équipe-là, là, tous les vieux, tous les vieux de plus de 70 ans, ils sont pour Saint-Etienne. Et c'est cette équipe-là qui se retrouve en Ligue 2. Tu te rends compte elle vient de se faire fracasser par Auxerre. Auxerre aussi, qui est une équipe historique, on ne va pas se mentir. Elle a beaucoup fait rêver les jeunes de, euh, euh, les jeunes, euh, de partout. Ils ont un bon centre de formation. À l'époque, voilà, on pouvait aller faire des tests là-bas. Donc on connaît tous Auxerre. Ils avaient une bonne équipe, ils ont sorti des bons joueurs qui ont ensuite eu une bonne carrière. On va pas se mentir. Auxerre aussi, c'est une, une équipe qui a, qui a une histoire. Mais Saint-Etienne, la saison qu'ils ont réalisée, hein, c'est une saison honteuse. Je ne sais même pas s'ils ont plus de, de, de 30 points. Tu te rends compte Saint-Etienne hein Je te parle pas de, je sais pas moi, euh, euh, je, je sais même, Brest, euh, ou bien Dunkerque. Je ne sais pas moi, je ne te parle pas de, euh, comment on dit euh, J'en sais rien. Mais là, c'est trop nul, c'est trop nul ce qu'ils ont réalisé. Tu vois ce que je suis en train de t'expliquer Et en plus, c'est comme ça. Regarde, tous les, toute l'année, ils ont menti à leurs supporters. Tu comprends Toute l'année, ils ont dit à leurs supporters « Venez, payez vos places. » Nous, on va se donner à fond pour gagner la victoire. Tous les jours, hein, ils ont menti. Là, là, les supporters, combien d'argent ils ont mis dans l'équipe de Saint-Étienne pour qu'eux, ils se retrouvent en Ligue 2 Tu te rends compte de ça hein Tu entends Tout le monde va se moquer de Saint-Étienne. Quand Saint-Étienne va vouloir dire, oui, un tel est fort, un tel est pas fort, on va dire, tais-toi, toi, t'es en Ligue 2, tu oses parler. Il va dire, oui, mais je suis pour le Real. tais-toi, t'es français. Tu comprends en France, t'es pour Saint-Étienne. T'es en Ligue 2. Hein? Donc maintenant, quand tu vas parler, va parler euh, dans les autres sites. Mais parle pas avec nous. Tu comprends C'est ça. Tu te rends pas compte. Dans le quotidien d'un mec de saint etienne ça va être violent. Quand un mec de Saint-Étienne va venir, « où ouais, est-ce que je peux avoir de l'eau ?» On va lui dire, « Va en Ligue 2. Va, va, va là-bas. Allez, va boire dans les égouts. En Ligue 2. C'est quoi ça Tu vas jouer le vendredi. Enfin, c'est fini hein. là parce que là saint-étienne on va les voir sur les autres chaînes que en coupe de france sinon on va plus les voir sur euh, les, les chaînes payantes terminé Enfin, si avec un ligue 2 on peut les voir quand même là je suis allé trop loin mais bon euh, je comprends la haine euh, des supporters de saint etienne mais là euh, il faut il faut un petit peu vous canaliser quand même je comprends hein, ça fout la haine on va pas se mentir nous de façon parisien, on est passé par là la haine on connaît tu vois ce que je veux dire Nous, c'est un, un autre niveau. tu vois Nous, c'est plutôt la Ligue des Champions. C'est là-bas où, où on faute. tu vois Mais vous, en Ligue 1, vous êtes passé en Ligue 2. Oh, je sais, ça fait mal. Ça donne envie de fracasser tous les joueurs. Wabi Kazri, il n'a même pas attendu 5 minutes. Il a commencé direct à, à négocier avec Lille. Oh là là, vous allez perdre tous les joueurs. En tout cas, force à bout de bouse. Hein ouais, là, c'est mon chien. Il, il est, je pense qu'il est pour Saint-Etienne. Il a trop la rage lui aussi. Regarde, il a... Ah, Saint-Étienne. Ah